Deux petites lignes comme repères pour pouvoir faire justement les points décoratifs. Euh, voilà, Avec une, une petite courbe, euh, utiliser un stylo qui euh, s'efface soit à l'eau, soit à l'air euh, pour éviter que, euh, de, de, que la trace reste. Pour le choix du point décoratif, euh, pour faire le tour de mon appliqué, j'étais dans les points euh, patch quilting. je vais retourner dans les points décoratifs. Euh, alors, il y en a un ici qui me semble pas mal, le 133, qui est en fait euh, des petits flocons. Donc, euh, ça m'a l'air pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, parce que je sais absolument pas euh, comment il est, donc, on va faire juste un petit essai là-dessus et voir ce qu'il donne. Parce que quand même se méfier de la grosseur. Euh... Alors, comment est-ce qu'il est ce qu c'est pas mal du tout, on va le laisser comme ça, mais on aurait pu faire le choix de réduire un petit peu la taille. Mais je pense que ça ça passe, ça va être très joli. Donc on va le mettre comme sur l'original en bas. Moi j'ai fait des étoiles toutes simples, mais là, puisqu'on a des flocons, on reste dans le thème. 1 hein Il va donc je me place à l'extrémité, je vais me mettre au milieu, ma ligne donc qui est au milieu de mon pied. Et c'est parti. Peut-être que je vais me mettre comme elle fait un petit peu le tour, un petit peu volumineuse. On va se mettre là. Voilà. Allez, c'est parti. Alors là, faut pas aller trop, trop vite. Elle dit j'ai le pied lourd. Il faut laisser la machine faire le point et ensuite. On va délicatement bouger le tissu de sorte que ce repère, cette ligne soit toujours centrée. Je vais tourner. Je peux utiliser ça pour la fin de motif. Je vais appuyer dessus. Ça va me permettre en fait de faire un dernier flocon et la machine s'arrête. Et je peux couper. Donc je me mets au centre. On ah, va changer de couleur. On hein. met de l'or. de motif et voilà Voilà ce que ça donne le crayon que j'ai utilisé s'enlèvera euh, à la chaleur pour moi donc un petit coup de fer par dessus et ce sera euh, ce sera invisible